Vacances, non Ouais, mais bon, temps de merde là. Alors, voilà, tu sur la des mots depuis le temps. Mais rien, en fait, tu m'as convoqué. Moi, ouais. je t'ai convoqué. Voilà, donc euh, pourquoi tu m'as convoqué Car tu as fait une, une vidéo sans moi, et donc il euh, n'y a pas de mot dans la vidéo. Voilà, donc tu m'as dit tiens, viens, on va faire le, le mot. Donc le moi, je quoi. connais pas le mot de la maison, ale. Voilà. <rire> ben voilà, tu m'as dit ça. Donc voilà, je ne sais rien d'autre. Euh, moi, j'ai envie d'inverser les rôles et de te prendre en vidéo. Quoi. Non. Non Non. Non, bah vas-y, explique alors. Allez, vas-y. Mais qui regarde l'épisode et on verra après. Ouais, ok. Allez. Oh, Ça te fait, fait rigoler toi ce genre de trucs là. Hein ouais t'as mis en route la fontaine exprès pour avoir ce plan, là hein Enfin vrai. Ouais, ouais. Alors euh, <rire> que dire de cette vidéo Donc moi je ne l'ai pas vue donc voilà, faites euh, vous-même votre propre euh, ressenti. Euh, t'as autre chose à rajouter toi dessus, vu que tu as visité C'était une belle visite à la maison apparemment, euh, ça appartenait à. À des patrons ouais. voilà et puis bah, maintenant euh, l'usine est toujours à côté je crois et euh, bah, la maison la maison est abandonnée je crois que les parents sont morts c'est le fils qui a la maison bah, bref c'est tout un micmac enfin euh, voilà quoi c'est ouais. une histoire euh, comme des bichilles en fait ouais. bon ouais. j'étais pas là bon dommage ouais. Bon ben pour la suite, euh, comme vous avez vu, on a, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on a plus de vidéos. Euh, on essaie de garder le rythme, mais bon là, euh, on peut plus. Euh, toi, tu es à 2 heures de route de moi. Euh, tu as des horaires de merde. Voilà. Donc les, les jours où on est libre, ben en fait, euh, il se passe quelque chose. Soit il fait moche, soit on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Donc c'est très dur de faire des vidéos en ce moment. On va essayer de reprendre d'ici le mois d'août, donc là dans un mois. Euh, et puis, puis voilà quoi, donc c'est très dur pour nous. C'est tout, sinon tu souhaites quand même des bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances à ceux qui, qui sont en vacances et puis et puis la suite dans un prochain épisode. Allez, Allez à la prochaine